Comment on les pratique euh, Comment je les pratique d'un point de vue euh, opérationnel, sur, plutôt sur le terrain, en essayant d'imaginer euh, pour différents types de ressources, euh, et notamment euh, des ressources euh, numériques, la donnée, comment la, la notion de commun, comment euh, ces nouveaux modèles de gouvernance permettent euh, de faire mieux avec moins. Comment on peut créer de la valeur sur un territoire euh, comment on peut créer des services qui répondent à des vrais besoins d'un territoire, en les co-créant avec les acteurs, avec les entreprises, avec les citoyens, avec les pouvoirs publics, euh, et en essayant d'être innovant dans la façon de créer, de partager cette valeur. C'est tout ça pour moi les communs, c'est cette innovation qu'il y a, ce potentiel d'innovation dans la coproduction et le partage de la valeur créée. Alors, euh, bah, moi, c'est euh, peut-être un cas un petit peu particulier, ça tombe bien. Je suis un, un blogueur, je contribue à Wikipédia. Et donc, euh, ça me permet de diffuser euh, des connaissances que j'obtiens dans la lecture euh, d'articles scientifiques et de les diffuser euh, au plus grand nombre. Je suis professeur, alors je pratique les communs euh, comme un professeur, c'est-à-dire que d'une part euh, je partage et je multiplie, puisque je reçois en retour, et puis aussi euh, je forme les étudiants euh, à des pratiques euh, de dépôt open source de leur production, open source, open access. Euh, on a un open lab ici et, euh, et on travaille sur euh, le, le développement de, de, de, de GitHub, on dépose toutes les innovations dans GitHub, on travaille en code ouvert. Euh, nous avons créé une association qui s'appelle Libre Théâtre euh, qui a pour but de mettre à disposition euh, les œuvres théâtrales du domaine public en français, euh, de mettre à disposition non seulement les textes mais aussi toutes les ressources autour des textes, que ce soit des mises en scène, des décors, des affiches, des photos de mise en scène du domaine public ou euh, qui ont été libérées de droit, euh, et donc de les mettre à disposition sur un portail qui s'appelle librethéâtre.fr. Nous, on, on pratique les communs au sein du collectif euh, Savoir commun en ayant des règles de fonctionnement qui font qu'on a essayé de sortir d'une gouvernance classique associative, euh, pyramidale, avec un président, un bureau, un conseil d'administration et en décrétant par exemple qu'on avait une forme d'organisation horizontale euh, dans laquelle on n'a pas de euh, chef, on n'a pas de euh, personne qui va euh, finalement euh, prendre des décisions à la place d'eux et on essaye de valoriser l'action au maximum à partir du moment où on est dans un cadre qu'on a défini au préalable ensemble, en commun, qui est euh, le collectif euh, et le manifeste qui est reliée à notre collectif. Donc nous, finalement, on essaye de construire un commun en s'intéressant au commun par une forme d'organisation horizontale qui nous est propre. Eh bien, euh, je, pour moi, je pratique au quotidien le commun en mettant à disposition gratuitement de l'information qui est une veille euh, internationale sur le renouvellement, euh, du, sur le développement plus particulièrement euh, d'un mixte énergétique qui intègre les énergies renouvelables de la mer. Alors nous, on pratique les communs, enfin je pratique les communs plus spécifiquement en travaillant sur les problématiques d'open data et de mise à disposition des données pour euh, tous par rapport à comment, je suis plutôt chercheuse, donc je fais des de recherches euh, par rapport aux commandes et du point de vue théorique, donc les différents euh, perspectives euh, historiques, sociales et, et juridiques. Et, euh, et à la fois, j'ai fait des études sur des cas pratiques, donc par exemple des cas de, de jardin partagé. Donc, et euh, j'ai aussi un engagement euh, dans le contexte d'un plaidoyer au niveau européen, pour, euh, pour les communs, pour les biens communs. Donc euh, je fais partie d'un petit groupe qui a fait du, du lobbying, du plaidoyer pour euh, créer un intergroupe qui, qui, qui travaille sur les biens communs à l'intérieur du Parlement européen. Dans le quotidien, on pratique beaucoup le numérique en général. Et à l'intérieur euh, des communs, moi, peut-être l'activité qui me prend le plus de temps, euh, c'est la contribution aux communs, principalement... Euh, à travers euh, le, des productions culturelles auxquelles je donne un statut de bien commun. Et puis, euh, un, secondairement, euh, à travers euh, les logiciels libres. Moi, ce qui m'intéresse dans les communs, c'est Internet en tant que bien commun, euh, parce que ça fait des décennies que je travaille sur le sujet d'Internet et sur sa gouvernance. Et donc, euh, Internet est un commun, en ce sens que c'est un espace avec des utilisateurs, bah, des milliards d'internautes qui ont des règles de fonctionnement et euh, ben, ces règles ça va être les protocoles, les formats qui permettent aux ordinateurs de se connecter les uns aux autres pour pouvoir échanger euh, des données et derrière donc des utilisateurs qui utilisent ces, ces ordinateurs qui vont pouvoir euh, dialoguer euh, entre eux grâce aux règles communes et euh, dictées. Alors je fais partie du conseil d'administration de l'April qui est une association de promotion et de défense de l'informatique libre